Lundi dernier, j'ai reçu un courriel avec un sujet vraiment troublant. Je sais que ton mot de passe est licorne 666-Pouette-Pouette. C'était inquiétant parce que c'était vraiment un mot de passe que j'avais déjà utilisé sur Internet. Je sais que c'est bizarre comme mot de passe, mais c'est parce que j'avais trouvé un bon moyen mémotechnique. Comme on pouvait s'y attendre, le reste du message n'était pas vraiment gentil. J'ai installé un logiciel sur un site de streaming porno que tu as visité. Quand tu regardais des vidéos, j'ai pris le contrôle de ton écran et de ta webcam. Après, j'ai fait une vidéo où on voit d'un côté les vidéos porno que tu regardes, et de l'autre côté ce que tu fais en les regardant. Si tu ne m'envoies pas 6000$ en bitcoin, j'enverrai cette vidéo à tous tes contacts. J'avoue que sur le coup, ça m'a un petit peu déstabilisé. Je me suis posé des questions. Qui est cette personne Est-ce qu'elle possède vraiment des vidéos intimes de moi Si oui, est-ce qu'on voit aussi le bordel dans mon appartement Mais rapidement, quand même, je me suis rendu compte que tout ça, ça faisait aucun sens. D'abord, parce que j'ai jamais regardé de pornographie de ma vie. These allegations are false. Ensuite, parce que j'utilise plus le mot de passe licorne666 pouet pouette depuis 1999. A l'époque, ça aurait été vraiment dur de me filmer avec mon ordinateur, parce que je disposais même pas du budget pour me payer une Quick Cam pour mon Power Mac 7200. Puis regarder de la porn en streaming en 1999, c'était carrément de la science-fiction. Capitaine, Monsieur Spock a trouvé un site de streaming porno. Ne vous méprenez pas, capitaine. Je n'ai aucune pulsion sexuelle. Tout ceci est purement scientifique. <rire> Puis je suis loin d'être un nazi de la grammaire, mais pour moi, un arnaqueur qui fait des fautes d'orthographe et de syntaxe tous les 10 mots, c'est aussi crédible qu'un gangster qui a un défaut de prononciation. Tout le monde l'air, je suis Pour finir, mon interlocuteur prétendait avoir mis un pixel dans le message pour savoir quand je le lis alors qu'il n'était même pas au format HTML. Traduction pour les gens qui n'auraient rien compris à la dernière phrase. On ne plaisante pas avec les geeks. Bref, j'ai jeté le courriel à la poubelle et à ma connaissance, il n'y a aucune vidéo compromettante de moi qui circule sur internet. À part une vidéo d'un party de bureau d'un ancien employeur, mais c'est parce qu'ils avaient vraiment mal dosé la sangria. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, sinon j'enverrai des vidéos de toi en train de danser sur du Justin Bieber à tous tes matchs Tinder.